Euh, moi, je retiens euh, la dialogie lutte et contre à Je n'ai pas eu le temps d'en parler, donc euh, c'est <rire> ouais, l'occasion. <rire> euh, dans le sens, enfin, euh, ma position par rapport aux autres, et aussi inversement. Moi, je trouve que ça revient bien qu'il faut faire attention à l'implicite. Euh, on a tendance à l'oublier des fois dans, dans nos rôles ou dans, dans, dans les positions qu'on prend. Pour moi, ce qui est sous-jacent, c'est de l'humain, en fait, de l'humanité. Et, et aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est faire attention à la perception des autres. Parce que des fois, on a... moi j'ai tendance à oublier qu'effectivement, on n'est pas tous. Euh... On, est, on est certes tous sur la même planète, mais on part pas tous du même point de départ. Et donc il faut vraiment euh, se mettre à la place des autres, bien comprendre leur point de vue. Et, et si on veut le faire évoluer, bah, c'est la première étape à faire. Donc moi, c'est ce qui m'a marqué différents, on pas toujours d'accord, peut-être pas d'accord du tout. Et qu'il faut faire avec ça. On peut avoir un, un objectif euh, et qu'on n'a pas tous le même. Et ça c'est quelque chose de, de compliqué. J'avais dit que l'objectif c'était de réunir la société civile et les écologistes sont très forts pour être vivants entre eux. Et donc apparemment l'objectif est difficile à atteindre. Mais et c'est ça le but de la ce que j'ai retenu de la matinée mais ils ont en commun leur humanité donc si on s'adresse à leur humanité et indépendamment des fanions différents des uns et des autres on a des chances de gagner des, gagner des, des parties mais justement ce qui m'a manqué c'est l'outil parce que comme Marie elle a, elle a dit euh, moi je me réveille le matin c'est énergie euh, moi je marche à l'énergie donc je bourre dedans mais on vient de dire aujourd'hui que c'est la bienveillance le bon outil. Et ça, je ne sais pas faire. Donc j'aurais bien aimé avoir comment on passe de la méthode énergie à la méthode bienveillance. Je... Euh, une envie d'approfondir, que je trouve que c'est vrai, vous l'avez dit dans la introduction, mais c'est sûrement un, un sujet sur lequel il y a peu de formation, peu de corpus, d'octrées, de, de, de, euh, enfin bref. Et alors qu'on euh, est vraiment dans des choses hyper importantes, et et hyper fine en hein, fait. Mm. Coopérer, collaborer. Là, coopérer, c'est faire une œuvre ensemble. Collaborer, c'est labeur, c'est le travail ensemble. C'est toute la différence. J'aime beaucoup cette idée. Ça me, ça me sert bien. Comme tu dis, c'est des choses fines qu'on voit pas trop souvent. Et donc là, je euh, reste sur ma fin, bien entendu. Je me demande si on n'a pas intérêt à ça, avec ou sans vous. Euh, à se revoir, tout à faire euh, euh, quelque chose, quoi, pour, euh, se réapproprier, enfin continuer à s'approprier, et surtout à aller un peu au fond de de cette invisible. Je C'est que c'est bien qu'il y ait des gens qui conceptualisent euh, des choses invisibles, euh, qui, qui nous aident du coup à prendre un peu de recul par rapport à nos pratiques quotidiennes. Je pense que ça. Euh... En tant qu'élu, au moins, on ne prend jamais assez le temps de, de se poser et de, de prendre du recul. Donc euh, je suis comme Jean-Luc, ça me donne envie, le peu que j'ai de d'approfondir, d'aller un peu plus loin. Et, et d'autant plus dans ce moment où on voit bien qu'on on, on est dans une phase d'expérimentation de plein de choses. On essaye d'être dans des postures un peu innovantes, y compris en termes de, de formation, de coopération pour la formation entre nous. Voilà. Voilà, C'est une pierre de plus à l'édifice que j'ai envie d'approfondir. C'était bien de prendre un moment euh, et parler de, de la position être plutôt que le faire. Euh, Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de, de faire, justement. <rire> et, euh, et ça fait du bien de, de mettre du lien dans tout ça et de, et de comprendre un peu plus comment les autres fonctionnent, comment le jeu fonctionne, etc. J'ai trouvé que c'était doux, justement on a beaucoup utilisé ce mot doux, donc euh, c'était doux ce matin, donc j ai, j ai, voilà, c'était euh, bien là en fait.